salut les dédés j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va nickel allez aujourd'hui on est sur un nid de frelons asiatiques sous toiture allez, je vais vous montrer ça la cliente s'est fait piquer à la tête deux ou trois fois donc ça veut dire que c'était dangereux allez, je vais vous montrer ça c'est plutôt sympathique mais je sais pas la taille du nid je vous, vous allez comprendre après allez, je vous montre le parcours donc, on est dans un petit jardin de maison hein. hop on fait le tour donc il y a déjà la poudreuse qui est prête L'échelle Et je vais vous montrer où sont les frelons Voilà, juste ici là. C'est avant toi Par contre j'entends vachement de bruit Donc à mon avis il y a du monde Alors on dirait qu'il est tout petit Mais à mon avis non Il n'est pas très petit parce que il doit être sous euh, sous lavant fait, dans le coffret en bois en fait et il doit avoir un petit trou et c'est par là où il passe et le petit bout qu'on voit dépasser c'est de l'isolation puisqu'on est quand même en fin septembre, on est pratiquement en octobre il commence à faire froid les nuits donc il rajoute de l'isolation en plus allez je m'habille je vous montre ça Allez, c'est parti pour le combat Allez, Je vous montre ça de plus près Allez, regardez Donc vous voyez, il y a un trou donc on va mettre de la poudre dans le trou, et après on va lever les tuiles Donc pour moi, c'est le, le nid est dans, est dans le bois en fait hein. Là ça risque de sortir un peu Voilà Je vais vous montrer ça et après On va regarder la toiture Donc on voit qu'il y a du monde Maintenant hein. on va regarder par dessus Allez, On pose ça là je vais vous montrer on voit pas grand chose mais vous voyez regardez ça sort un peu de là vous voyez le nid en fait il est dans le coffrage on va essayer de gratter un peu la tâche en fait regardez comment ça sort Vous voyez le nid est dans le coffrage en bois il n'est pas plus grand que ça en fait donc là il faut laisser agir en fait les frelons qui reviennent, normal et ça, vous voyez c'est que de l'isolation ouais. on va remettre les tuiles On va enlever l'échelle, la mettre en sécurité et après on va laisser ben, le traitement se faire Allez, Regardez les cadavres un peu Allez, On va baisser l'échelle le le matos en même temps La deuxième GoPro Allez, on ramène ça à la voiture Et on fait le point Il fait chaud, fait chaud, fait chaud Et pourtant on est le 29 septembre, pratiquement en octobre Un dimanche, tranquille dans les dimanches c'est bien, il y a du boulot mais il n'y a pas de bouchon en fait dans la circulation à Toulouse. Et c'est quand même agréable. On va aller poser tout ça. Il me tarde d'enlever la combi. Donc voilà, Annie mal placé. Euh, ben, vous avez vu dans l'avant-toit, donc ça ne se voit pas. La personne a voulu, je pense, le détruire elle-même parce qu'elle a vu un petit truc marron, elle s'est dit c'est pas grand chose. Et en fait il y a eu du monde, il y a eu des piqûres Donc il faut faire très très très attention Je sens que ça coule dans le visage On ça, on avait la combi Mais bon, c'est comme ça, ça fait partie du métier. Voilà. Sinon, si on n'aime pas faire ce métier, ben on ne fait pas. Hein. Si on a craint la chaleur et tout ça, ben, on ne fait pas ce métier. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne en activant la cloche pour savoir quand les vidéos vont sortir. Et moi, je vous dis à très bientôt les Dédés. Je vous fais plein de gros bisous. À bientôt les Dédés. Quoi Tu n'êtes pas abonné à Dédé Frôlant